2015, le maire de Louga, Moustapha Diop, a présidé le conseil municipal qui consistait à voter les projets d'aménagement du boulevard Abdou Diop et la construction d'un parc sportif Un vote qui n'était pas du tout facile après 11 heures, donc de tour d'horloge. Reportage Abdoulaye Fahmanta, Papoumari Diop et Mar. À peu près 11 heures de discussion, les conseils municipaux ont fini de voter les deux projets qui consistent à réaménager le boulevard Abidjouf et le complexe sportif de Louga. Comme je le dis, c'est une vision. Ce n'est pas qu'on va le faire demain. Mais c'est juste une vision que, que le maire a eu à partager avec ses conseils municipaux. Aujourd'hui, on a voté le projet d'aménagement. Je pense que tout Louga est d'accord pour, pour ce que le maire le, leur a proposé aujourd'hui. Pour que demain, maintenant, je pense qu'après, on, on va autoriser le maire à chercher des partenaires pour qu'il puisse mettre en place ce projet qu'on qu a, qu a fait aujourd'hui. Effectivement, tous ces deux projets, c'est sur le boulevard Abdou Diouf. Un projet qui est un projet d'aménagement pour tout le boulevard, un autre projet pour le parc d'attraction. Les projets sont controversés par certains conseillers qui estiment que le maire Mustapha Diop envisage construire ce centre de construire 60 cantines. On ne peut pas in initier un projet aussi important sans associer les populations riveraines, qui sont membres du collectif des anciens, des retraités, n'est-ce pas, qui disent qu'ils n'acceptent pas que leur que le boulevard, n'est-ce pas, soit cantinisé, que le boulevard soit transformé en marché tilleul ou bien colobane. Ils acceptent, comme nous aussi, l'Ougatois, toi à un projet d'embellissement du boulevard, construire des parcs des parcs sportifs, des jardins publics, faire du pavage, implanter des, des arbres. Pas de cantine, pas de parc d'attraction. Pour le, le, le parc d'attraction, les manèges, des salles de musculation, ça ne peut pas se, se réaliser. Est-ce que ça, on peut imaginer ça Comment un parc d'attraction ou bien une salle de musculation peut être beaucoup plus important que, que, que, que des services administratifs après avoir voté le projet, le ministre-maire Mustafa Diop a fait un tour dans sa base en offrant d'importants lots de matériaux à ses militantes.